Bonjour, je suis Christina Theodoraki, je suis professeure assistante en entrepreneuriat et stratégie à TBS Business School. Plus précisément, mes domaines d'expertise sont l'écosystème entrepreneurial, l'accompagnement des entreprises, les stratégies des coopétitions et les déterminants de la performance des structures d'accompagnement. La coopétition, qu'est-ce que c'est dans l'écosystème, je me suis intéressée à la stratégie des coopétitions. Autrement dit, la présence simultanée de des deux stratégies, a priori opposées l'une à l'autre, d'un côté la coopération et de l'autre côté la compétition, entre les acteurs de l'écosystème. La thèse qui est défendue ici, c'est que la coopération est bien, c'est-à-dire ensemble on va plus loin, mais que la coopétition pourrait être mieux dans certaines situations. Dans cette approche, la coopétition est plus bénéfique que la stratégie de coopération ou la stratégie de compétition appliquée séparément, parce que les avantages de deux peuvent être récoltés simultanément. Elle est perçue comme un effort d'amélioration continue, ou un challenge, ou encore une stimulation collective qui permet d'améliorer les performances des acteurs de l'écosystème. Comment la coopédition s'exprime-t-elle entre start-up et grands groupes L'écosystème est composé d'une diversité d'acteurs qui interagissent afin de trouver un équilibre entre les profils individuels et les profils collectifs. Parmi ces acteurs, nous avons la présence des grands groupes qui peuvent influencer les trajectoires de l'écosystème. Ces grands groupes ont une structure de plus en plus complexe et rigide qui accentue la difficulté sur la prise de décision notamment. De l'autre côté, l'écosystème prend forme autour des entrepreneurs et des startups afin de favoriser les développements économiques grâce à l'entrepreneuriat et l'innovation. Dans ce contexte, la stratégie des coopétitions se manifeste également entre les grands groupes et les startups tous les deux ont intérêt à collaborer tout en étant en compétition. Même s'il existe une volonté mutuelle de des collaborations entre elles, il y a toujours des risques dans ce type d'alliance et notamment liés à la taille des acteurs. D'un côté, les petites start-up peuvent avoir peur d'être absorbées et pas avoir leurs intérêts respectés par les grands groupes. Et vice-versa, les grands groupes peuvent avoir des difficultés de collaborer avec l'organisation, juger quelquefois un peu trop flexible des start-up. Tous les deux cherchent à collaborer d'un côté les start-up et de l'autre côté des grands groupes pour améliorer leur efficacité et performance individuelle et collective. La question qui se pose ici est comment on peut contribuer à l'écosystème afin de stimuler l'écosystème, mais également comment on peut absorber l'innovation et les ressources de cet écosystème existant. Merci et à très bientôt.